Welcome! J'espère que ma transition OBS s'est bien passée. A priori, oui. J'espère que le son est correct. On va faire un peu de Kerbal Space Programme, continuer la mission Kerbal Space Challenge numéro 5. Aller euh, en direction de Saturne et Titan pour y déposer du jeu de trop fort ah, oui. son du jeu trop fort on va baisser ça tout de suite avec la petite molette comme aussi ça devrait aller un peu mieux normalement alors beaucoup trop fort ok donc c'est pas ça salut blob le Spationaute je j'ai refait tous mes réglages donc euh, il faut euh, faut que vous m'indiquiez un petit peu le niveau du son, si c'est, voilà, euh... ouais, faut que je fasse des petits ajustements. Donc, euh, notamment, je vais devoir régler le encore un poil fort. Ok, donc je vais baisser encore le son du jeu. <coughs> voilà, est-ce que là, ce serait un peu mieux Nice, là, parfait. Ok. Donc, je disais donc partir en direction de Saturne. Donc on va continuer la partie. Bienvenue sur le live. Charger sauvegarde. Alors j'avais fait une copie, ça c'était pour tester parce qu'il y avait un bug. Donc on va la supprimer. Et sur la partie originale. Ok Normalement j'avais rien en vol Tout ça sur la piste Que je vais ramasser Ok Alors on va ouvrir le petit drone Qui va bien C'est celui là J'avais fait une, un, une petite encapsulation vite fait pour faire des essais, mais je n'en ai plus besoin. On va jeter tout ça. Hop là. Ok. Ouverture, <coughs> donc j'ai tout le minimum. C'est pareil, c'est tout mini. La coiffe trois faces, ouverture coquille avec. Trine, Un... inter-étage aucun. Non, non, non, non. Coiffe séquencée, variante noir et blanc. Ouais, noir et blanc. Blanc, tout blanc. On va la mettre toute blanche. Cette petite coiffe, ça devrait être pas mal. là j'étais pas mal, je voulais juste grossir peut-être un poil les projos mais pas forcément évident qu'est-ce que ça fait si j'ai mis à genre 60% ça devrait pas gêner 60% ça devrait pas gêner Pour cela, cela on peut peut-être les grossir un poil aussi. Tac, 60. <coughs> ça, par contre, ils sont carrément mangés dans le truc, donc ça, ça va pas. Par contre, il faut que je replace cela. C'est bon. Allez Déplacer Ah merde Ah oh, la boulette Un peu plus sur l'avant Parce que le but c'est quand même qu'il éclaire à côté hein, Quand même un peu plus en bas, comme ça. Comprends pas le projet. Je vois Huygens fait pas Cassini. Alors, euh, le projet du challenge, c'est de refaire la mission Cassini-Huygens, c'est-à-dire enfin, envoyer une sonde vers Saturne, sonde qui doit lâcher un atterrisseur sur Titan. Euh, avec une variante, c'est qu'au lieu d'envoyer euh, une réplique de Huygens, on envoie une réplique de, la, de Dragonfly, donc un drone qui va aller en direction de.. Il va donc pouvoir se... enfin, descendre sur Titan et puis pouvoir s'y déplacer en volant un drone. C'est un drone quadricoptère alimenté par un RTG il me semble. Et donc euh, pour l'instant dans la partie j'en suis à faire le drone. Donc euh, là j'ai fait le drone avec sa capsule et puis il faut que je fasse les tâches de... de descente. Un peu mieux Bon là pour l'instant la, la, la capsule de rentrée re elle est faite un peu à l'arrache euh, Il faut que j'arrange ça un peu mieux Mais bref euh, Donc le bouclier thermique De 3m75 en dessous Ensuite je vais enlever euh Ceci mettre un petit corps probe pour contrôler la descente plus facilement on va à l'intérieur de l'intérieur du découpleur tac ça va être Cassini sous stéroïde. Euh, bah là, oui, Oui parce que. Alors du coup, euh, ça. Euh, ça c'est l'équivalent de gain c'est Dragonfly. Et ça, ça va être attaché à Cassini. À une euh, réplique de Cassini. Ça va être du, du très très lourd. Il faut que je mette un truc de 3,75 mètres sur le côté de Cassini. <coughs> La sonde de 40 tonnes. Je sais pas combien ça va peser. Là je suis à 7 tonnes. Ma petite sonde qui est sur le côté, elle fait 7 tonnes. 6 840 tonnes 840. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Mais bon, j'ai pas trop le choix parce que pour arriver à faire rentrer... Euh bah tout quoi, le, le, le corps propre du drone, les pieds, le, les moteurs, euh, bah il faut ça, hein, il faut ça et c'est balèze quoi, c'est un gros machin, c'est vraiment un gros gros machin, et donc ça, ça sera sur un découpleur. découpleur découpleur découpleur td37 qui sera comme ça voilà et ça ça sera attaché sur le côté de cassini donc alors le cassini on va partir sur de la grosse grosse sonde là. C alors je vais l'appeler d'ailleurs krakenfly <coughs> parce que pourquoi pas Alors dans l'ordre je découpe l Après j'ouvre le parachute du dessus Ensuite j'ouvre ça euh, Je détache la coiffe et Oui j'ouvre la coiffe Et je décroche le parachute dessus On est d'accord Ensuite j'ouvre le petit parachute Et ensuite je détache la Le bouclier thermique Ok, là, Il est attaché comme ça là, avec 4 pattes ici 4 struts Puis j'ai pour déplier les pattes et tout Après c'est Ok Alors maintenant nouveau On va attaquer maintenant La sonde Cassini Alors est-ce que je la fais là ou est-ce que je la fais dans le VAB Je pense que je vais la faire dans le VAB J'ai envie de la faire dans le VAB alors, Cassini, on va partir sur ça, il va falloir grossir un peu, parce que bon là, comment dire, c'est du, du gros, hein. vraiment très gros. Bon, <coughs> ça pourrait pas mal ça faire, tac, 200. je vais mettre une fixation sur le côté, structure, pour voir à peu près la taille que ça va donner, parce que ma référence ça va être le mentionné en proportion, ça va être le les 3m75 du découpleur de Krakenfly. Oh, ah ouais. Ah oui, t'as trop mangé. Il va me falloir une sonde plus grosse. 8 aiguillettes de poulet à un demi-quillot de patate Ah oui Bah c'est... Oui c'est pas mal euh, Quelle taille je vais mettre ce truc 300 éventuellement donc ronfler dans ton siège là, <rire> normal, normal, normal. Euh, ouais, c'est un gros machin, c'est vraiment un très très gros machin. Il fois je trouve un moyen de le strutter proprement d'ailleurs. Alors, structure. <coughs> euh, structure... Structure, structure, structure... Euh... Structure Réservoir on va, on va faire une variante Très euh... C'est nouveau ça Stocker quoi ça Du minerai Ok On va partir sur du xénon Elle va être lourde mais On va pousser au xénon J'ai envie J'hésite Xénon ou pas xénon du jus pour pousser au xénon parce que ça va être lourd ah j'hésite là à mettre on va essayer en... en rcs en hydrazine on va essayer ouais je sais pas j'hésite peut-être mixte xénon pour les, les... Pour l'ajustement fin et... et liquide pour euh... non pas liquide faut que je passe en hydrazine on voit pas des des liquide des liquides sur sur des missions de 20 ans pas liquide à part les quoi euh, ou du xénon hmm. j'hésite j'hésite j'hésite On va partir sur du RCS, enfin du d'hydrazine. Ah, j'ai ça ça euh, Qu'est-ce que j'ai en RCS d'autre là Liquide liquide liquide Tac, tac, tac de liquide ici il n'y a que dans en réservoir ça ouais j'ai l'impression qu'il n'y a que ça là il y a ça ça ça et ça après il y a les petits machins là qui se mettent sur le côté là les trois là, là mais le reste je crois que ah si il y a celui là aussi ouais mais ça c'est pour les pour les avions c'est le minerai occident ça, c'est pour tous les avions. C'est que de l'argole liquide. Ah, il a que ça. Pas terrible, ça. Celui-là de base, là. Attends que je mette un facteur d'échelle correct. Oh, ils sont mis réservoirs. 1m80. 2, 2, 2, 1m80, non Non, c'est plus petit. Euh, c'est plus petit. TD 18. Euh, TD 06. Non, c'est plus haut. Du 120. Ok. 120 pour aller à 3 m75. J'ai pas envie de faire les calculs de tête. 15 divisé par 120. 3,13. 315 on doit être pas mal 305 Ouais c'est pas mal 305 Ok <coughs> Alors il faut une antenne, mon montage c'est qu'avec l'antenne que je pourrais y coller dessus, là Ça va envoyer du bousin Déjà on va mettre une batterie sous l'antenne Électricité, alors oh, Quoique, est-ce que, est que j'ai vraiment besoin d'une batterie Parce que vu que j'ai mis 3-5%.. Euh... Ouais, je pense que non, en batterie j'ai de quoi faire, c'est bon Je suis large Antenne relais RA15, RA100, RA2 on ne peut pas la redimensionner celle-là celle-là non plus alors ça c'est pas cool ça c'est pas cool si on peut pas redimensionner les antennes C'est ridicule ça. Ah merdouille. Comment que je vais m'arranger ça moi Moi je voulais une grande antenne et Twixcale ne marche pas avec les antennes. Bon. Et ben Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour régler ce problème C'est bizarre parce que de, il me semblait qu'elles étaient compatibles avec euh, avec Twixcale, ces antennes là. Je comprends pas pourquoi elles ne le sont plus. il n'y en a aucune qui est compatible. Oh là là. Qu'est-ce que je vais faire avec ça C'est ridicule ce truc là, là Ça ressemble à rien ça <coughs> Tu vois pas celle que t'as utilisée T'as as pas un mode qui rajoute des pièces dedans Ouais le modificateur d'échelle c'est un mode ouais. Qui m'a par exemple permis de grossir l'échelle de la, de la sonde. T'as utilisé une autre antenne que c que ces trois-là Waouh. Comment c'est possible, ça Là, il y a vraiment un truc, Zarbi, là. Attends, je vais voir s'il n'y a pas d'autres antennes ailleurs dans le dans d'autres catégories des fois cargaison non science d'analyse non communication électricité il n'y a rien d'autre que les trucs électriques a rien les roues aérodynamique pas d'antenne charge utile non plus là il y a le grappin c'est que les trucs de découplage la robotique ouais on est d'accord propulseur réservoir et les capsules Et ben en antenne, je n'ai que les 9 antennes de, du jeu de base en fait, j'ai rien d'autre. Je n'ai strictement rien d'autre. Bon. Et ben, il va falloir faire autrement. <coughs> il va falloir faire autrement. On va mettre déjà la. mais même la plus grosse elle est rentrée pas là dessus c'est quoi cette folie Même la plus grosse est plus petite que le truc là. Oh l'horreur. Oh la misère là. Bon ça, se fait... ça fait pas moche ça On va... Mettre 25. Après mon truc est très très gros donc forcément l'antenne qui est dessus ben la taille fait quoi mais euh... qu'est-ce que je pourrais mettre comme autre antenne autour pour faire un truc qui qui ressemble à quelque chose quoi parce que bon là ah j'ai une idée j'ai une idée j'ai une idée euh... structure on va mettre un tricoupleur triple vertical n'est ah, pas terrible celui-là, il n'a a pas un mieux que ça C'est pas ça celui -là. bien celui-là Ah, je vois Cassini tu vois Cassini ah, on en est loin et puis là j'ai un problème Et je voulais, des, je voulais des, des belles antennes mais en fait j'ai des trucs pourris ah c'est pas beau ça va pas euh... quest que je pourrais faire ça double, oh, je aussi un double, ça va être trop près, c'est pas beau. Il a pas qu'une antenne, ouais, si, normalement il a qu'une antenne, ouais. Mais euh, ce point, c'est que je voulais la mettre plus grosse avec euh, Twixcale. Et euh, le problème, c'est que c'est celle-là, la RA100 là. Mais le problème, c'est que je peux pas la, la mettre plus grande. Avec les anciennes, c'est anci mon ancienne version du jeu, je pouvais. Là, si je voulais mettre 200% l'antenne, je pouvais. Euh, et là, je peux pas. Donc ça fait ridicule. Ça fait une sonde énorme avec une toute petite antenne dessus là. Moche pas grossir l'antenne il est emmerdouillé là. mon truc il ressemble pas à grand chose là. Tuxcale bug sur 9 pièces au lancement ouais moi aussi il me dit il y a des trucs qui vont pas il me dit il y a des pièces machin ah dans les antennes oh, pff, euh, je vais peut-être essayer de voir si je peux pas le mettre à jour je vais essayer ça Je vais voir s'il n'y a pas une mise à jour de Twixcale. Alors par contre il faut quitter le jeu. Retourne au menu principal. Retour. Quitter le jeu. Hop. On va voir s'il y a peut-être une mise à jour du bazar. Ah, c'est assez ballot quoi, si je peux pas mettre une antenne en la... proportion de la sonde. C'est bête quoi. Ouais, il y a Kerbal Engineer. Ah, si Scale, il y a une mise à jour. Update. Il y en a une plus grosse antenne. Non, non, c'est la plus grosse, celle-là. Le truc, c'est que ma, ma mon corps propre, je l'ai monté de 300%, donc forcément, l'antenne, apparaît ridicule à côté. Bon. et j'ai réinstallé euh, la mise à jour de Twixcale. On va voir si ça marche. C'est reparti... C'est un peu long à démarrer par contre le jeu, il est 20h, ça fait une demi-heure que je suis en live, il y a 7 spectateurs, enfin, ça dépend, si je regarde par OBS il me dit 7, si je regarde sur mon retour il me dit 11. Bon. Bienvenue sur le direct, ça va reprendre, il y a une petite interruption technique mettre à jour un mode qui posait problème. Donc mode KSRSS, Système solaire à l'échelle de carbine. Donc avec la terre qui est la même, fait la même taille que carbine et tout le reste est mis à la même échelle. Que ce soit les diamètres, ou les euh, tailles des orbites, et etc. Alors, Making History, on arrive à la fin du chargement du jeu. peu de temps c'est ça qu'avant de lancer le live en fait j'avais au euh, début du live j'avais lancé le jeu avant de démarrer le live comme ça ça évitait de perdre le temps devant le chargement du jeu Mais bon pour les mises à jour pas le choix faut tout redémarrer et donc il faut être patient il faut être extrêmement patient Est-ce que le son de la musique est resté correct depuis tout à l'heure Ah Twixel a trouvé 9 parties qui machin. Voilà. C'est pas a priori il y a les antennes dedans. Salut Elro. on va voir si ça a changé quelque chose sur les antennes ou pas j'espère sinon je suis, je suis embêté j'ai une petite sonde de 3m75 à mettre sur le côté d'une autre sonde donc euh, open Cassini voilà <rire> je peux pas je peux toujours pas changer la taille des antennes. On va essayer les autres des fois. Euh, communication. Donc la R à 100 ça marche pas. On va essayer la RA15. Plus. Et la R à 2 Non plus. Bon. Euh, comment je vais me dépatouiller? Si je mets une antenne, je pourrais presque en mettre deux côte à côte là, en fait. Euh, Voir trois même, je pourrais mettre une triple antenne. Structure. C'est tout petit ça, il n'y a pas plus gros. Il y a ça là. l'accrocher comme ça il faut partir sur un truc comme ça tu retournes à des adaptateurs et tu clips l'antenne au centre pour fake la parabole un des adaptateurs oh, ça fait pas vraiment parabole les adaptateurs là. ça fait un peu des euh... plats c'est pas terrible ouais je suis en sandbox ouais Y a rien qui est parabolique en fait dans le dans le truc, à part peut-être les boucliers thermiques. Ah peut-être, ouais mais non. Ils sont, ils sont maintenant ils ont fait à l'intérieur maintenant ils ressemblent à ils ressemblent à des boucliers thermiques maintenant dedans. Que ça fait pas vraiment parabole quoi. Et eh ben je sais pas comment faire. Alors enfin, que je trouve une idée rapidement. Enfin, je trouve une idée rapidement pour résoudre ce petit problème technique. Alors pour résoudre ce problème technique, j'avais dit que j'avais une pièce de structure qui me permet de rattacher un truc sur le côté, je sais plus où elle est, elle est là, voilà. Si je mets trois antennes, dans mettre deux par exemple. Une structure comme ça. Tac, on va la grossir parce que bon là. Voilà. Ensuite on va mettre des antennes R à 100, la plus grosse qu'on a, évidemment, hein, parce que là, on n'en pas le choix, pivoter, et là, je vais pivoter tout le baz tout le bazar, comme ça, Clip ça à l'intérieur tout le but c'est juste de faire une attache vide. Ah merde, ça s'est mis n'importe comment. Il voilà, faut que je replace mes antennes parce que... Tac Tac voilà. C'est mieux Donc ça je le clip à l'intérieur Et ça Allez Il va me choper Voilà Là je ressors comme ça Ouais du coup ça fait trois antennes. C'est de une. pourquoi pas on va essayer de partir sur un truc comme ça je sais pas comment je vais y mettre dans la coiffe hein, par contre hein, ce truc hein. parce que wow. ça va être compliqué ça va être compliqué Ils mettre dans la coiffe je suis à combien déjà je suis déjà à 24 tonnes hein, et j'ai pas mis le, la sonde de, qui en fait 7 à côté et accessoirement il faut qu'il y ait du delta V quand même hein. d'ailleurs euh, parlant de delta V je vais mettre une masse d'imitation pour... ah euh, oh oui non mais oui il va falloir un truc de monstrueux enfin un truc monstrueux euh, combien ça pèse j'ai dit 24 et 7 donc euh, 31 alors euh Au revoir grande baie de stockage 32 tonnes, okay. Uh, ok. Ok, ok, ok, ok, ok. Uh. Je pense qu'il faut que je mette un réservoir plus grand. Ah mais j'ai quoi C'est plus grand que j'ai en fait. On va mettre deux. si on peut pas en mettre... Ah, puis j'ai qu'une couleur pour le... Je peux pas le... D'accord. Du coup, un Titan 4, le lanceur... Oh, ça... Ouais, Ouais, ça va être un Titan 12, là. C'est obligé. En plus j'ai un déséquilibre de la mort sur le côté, je sais pas comment je vais le gérer là, mais enfin bon, bref, on verra ça après. <coughs> ouais parce que là le centre de masse il est, comment dire, très légèrement décalé quoi. Très légèrement. Cassini faisait 5 tonnes, ouais ouais, un truc comme ça ouais. Mais bon le point c'est que moi mon, mon drone avec sa capsule de... D'entrée atmosphérique, il en fait 7. Ouais, c'est le poids du LEM et du CC. Ouais, c'est ça. Ouais, Service module. Tout compris. Gros. Ouais, ouais, non, mais gros là. C'est très, très, très, très gros. C'est vraiment très, très gros. Bon on va s'occuper du magnétomètre Non on va s'occuper déjà du delta V euh, On va s'occuper du delta V On va mettre une plaque de moteur en dessous Plaque de moteur 37 Tac Avec euh, On va mettre deux moteurs Un Titan 4 Eevee, ouais, euh, même un Titan 4 Hyper Eevee je pense, il va falloir. Propulseur. Alors, qu'est-ce que j'ai comme propulseur avec du RCS Ça <coughs> aérospike, ça tourne à l'école liquide. Ça, ouais, le nucléaire. Il y en a un seul tout pourri en plus. C'est le rapier vernier. Euh, le vernis tourne à l'école liquide. Ça, c'est le séparatron. L'électrique. Ah Non... J'ai que ça Oh la poisse 250 d'ISP en plus Oh cette daube Ah oh, non mais cette daube 250 d'ISP Mais je vais aller nulle part avec cette merde Même ce truc, il a plus d'ISP, quoi. 240, lui. Euh... Pff, non, mais faut pas que je parte là-dessus, là. là. C'est de la dope, ça. Je, je n'arrive nulle part avec une merde pareille. Non, ça, c'est pour hein. C'est méga pourra ce truc là. Je vais voir en Xénon ce que j'arrive à faire. Euh, Xénon, Xénon, Xénon. Il ouais, n'y a pas un petit plus gros que ça en Xénon là Après, c'est pareil, j'ai tout mis à 300%, donc forcément le moindre truc. <rire> Alors, moteur électrique. Bon, je crois qu'il n'y en a toujours qu'un seul moteur électrique dans le jeu. Hein. Si ma mémoire est bonne, je crois que j'en ai vu qu'un, c'est celui-là. <coughs> qu'on règle déjà le delta V de ce truc déjà les moteurs on les démarre après en même temps qu'on découple ça delta V, ah voilà dans le vide bon donc en delta V c'est bon 13261 je pense que là je peux aller visiter Proxima du Centaure et revenir bon j'ai encore rien mis sur la sonde mais euh... par contre combustion 58 000 secondes euh, 4 kN je crois que je booste un peu le truc 16 heures d'allumage continu <coughs> et ce bazar ça bibine 9 électricité par seconde. J'en ai mis deux, ça fait 18. 3 ans pour caler l'orbite. Ah ouais non mais oui, l'insertion en orbite ça va être ça va être coton quoi. Non non non 4 kN les deux, les deux moteurs. Deux moteurs. J'ai 16 heures de d'autonomie de, de fonctionnement là. Avec ça là. Par contre, le et encore 16 heures, ça veut dire qu'en plus il faut que j'alimente le. Il faut que je les alimente ces, ces machins parce que ça, ça consomme 20 élect par seconde. Si je vais regarder dans mes trucs électriques, ce bidule en fournit 0,8. Et du panneau solaire vers Saturne. Euh, comment dire, ça va être compliqué quoi. 60 RTG, ouais. <rire> Le truc, il y en aura. Ça va être comme ma grosse station que j'avais fait il y, a, il y a deux, deux ans, là. deux, trois ans. J'avais mis, euh, j'avais une centaine de RTG sur un module pour alimenter la station. Ouais. euh... On va regarder en mettant les RTG euh... Upscaler, voir ce que ça donne. <coughs> Genre si je le mets à 300%, parce que bon, ou 350%, parce que voilà quoi là. le. Alors, combien qu'il va produire d'électricité celui-là Je combien il le multiplie. Pas marqué. C'est pas marqué quelque part la production d'électricité dans le Part, Delta V, Burn, Setting. Clique-mousse milieu dessus Ah oui d'accord Ah bah je connaissais même pas Ah oui Merci du tuyau Ah ouais 32,2 par seconde Ouais il m'a fait euh, 0,8 fois euh, 3,5 au cube Je pense 3,5 au cube 32-2 ouais, ouais euh, même pas... À peu près quoi. <coughs> Je sais même pas qu'on pouvait clic mousse, clic molette sur les, les trucs. Euh, merci du tuyau. Comme quoi tu vois, même au bout de plusieurs années de... Ah euh, le RTG, euh, il fait... <rire> ouais, 3400 kilos de... 3400 kilos le RTG. J'ai assez de plutonium. Ah ouais là j'ai du plutonium. Ah j'ai du plutonium là. Euh... Par contre je peux alimenter mes moteurs tranquillou, ou quoi. Si j'en mets 3 comme sur l'original. Euh... J'en mets 3 comme ça à 300%. Là j'ai combien J'ai 20. Une seule permet m'alimenter mes deux moteurs déjà là. Si j'en bazar de 3 sur le, sur, le, sur le truc Ça va le faire 4 sur l'original Je crois que c'était que 3 Ah j'étais pas sûr que c'était 3 4 RTG Ah oui Ouais j'ai vu que t'avais le plein de la Oh Sand Cassini là Sand Cassini Hop hop hop de Cassini Huggins. Et pourtant sur Wikipédia ils mettent 3, 3 RTG. RTG ils mettent 3 ils en ont mis 4 en fait après bon je sais pas ce qui est peut-être pas à jour euh... bref bref bref bref ça c'est un détail après c'est qu'ils attachent ça là dessus ça va pas faire beau parce que c'est clairement pas fait pour attacher des choses là dessus J'ai manque d'inspiration pour ce truc là. J'ai les petits panneaux, là je pourrais peut-être faire des petits panneaux sandwich euh, x6. Structure. Trop, trop petit ça. Qu'est-ce qui me fait comme... Ah oui. 30 pour qu'il se tombe bien au milieu comme il faut. On va aller scaler un peu plus haut pour qu'il se, se recouvre légèrement. Je pense que là on sera pas mal. Ah oui, 3, je pense que c'est mais en fait, non. Ah, c'est bien 3, d'accord. C'est ce que, -ce que j'avais en mémoire, euh, 3, 3 trucs. Accrocher sur la, le point, là. Un peu agaillou sans hein, quand même le truc là ah, ça y est là il me l'accroche ok bon, je vais peut-être les mettre en ouais je vais les mettre en symétrie par 3 ah mais non je peux pas ouais bah si je vais faire c'est je vais mettre en symétrie comme ça il va m'en mettre 6 voilà et là je fais supprimer de la symétrie et je le jarte je mais de la symétrie L et on va virer Ce qu'ils n'étaient pas symétriques je me rappelle On va faire un truc un peu asymétrique aussi Supprimer de la symétrie Tac Deux en face et un comme ça Contrôle quest ce que ça donne si je fais contrôle sans balèque totalement du contrôle. Bon, C'est pas grave. Donc j'ai combien d'élèves J'ai 60 par seconde. Peut-être pour booster un petit peu mais Les trucs. Euh... Par contre. Électrique charge 94%. Qu'est-ce que ça veut dire, ça <coughs> Excusez-moi. pas Combien y... il combien bibine par contre après ça se teste, hein, je le fous dans l'espace et puis je vais bien voir combien ça, ça, combien ça suce. Hein. On va pas s'en hein, plus que ça, hein, on va faire euh, lancer, on va le mettre en orbite et puis on va voir combien ça fait. Allez, go! Quelle heure il est? 20h30. Regardez s'il y avait un live à regarder ce soir. Tac, définir orbite. Hop. Y'a rien, d'accord. Oh, en avant Pleine patate Ah ça pousse hein, quand même hein. Mine de rien Bon sympa ces petits moteurs Ils les ont repris là ah, ils ont même rajouté la... Ils ont même rajouté la cathode qui rebalance les électrons qui ont été arrachés dans le faisceau. Ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très très bien. Donc, en élect, pour l'instant, je consomme... Il me manquerait 30, 40 production en élec pour arriver à... Ouais le canon électron ouais. Alors si je veux arriver à tourner il faudrait que ce soit... À... Ah oui même à 50% il Ah mais j'en ai descendu que 1 à 50%, je suis bête moi. faut que les deux soient 60% maximum pour que ça marche ok on peut peut-être réduire un peu la taille à 1 m25 ouais un mètre en gros 1 mètre 05 si je me gourre pas on va essayer comme ça euh, delta v donc dans le vide 43 000 secondes de fonctionnement raisonnable Finir orbite. Et on pousse comme un sauvage. On verra pour l'équilibrage de plus tard. Donc là je consomme 3 d'électricité par 3, 4, 4 délecs par seconde. J'en ai 28 000 7000, ça me fait, j'ai deux heures quoi. Je peux alimenter le bazar pendant 2 heures consécutives. Après, il faut que ça recharge. Ou après, je peux réduire encore la taille un peu pour vraiment être poil euh, quoi. Je vais essayer de les, les donner gradés d'une taille. 1m50, on va essayer. Oh merde! 1m050, on va essayer 1m tout court. partie, ah ben bah voilà, impeccable. Voilà, là j'ai assez d'électricité pour l'alimenter en continu. Bon, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Alors, relancer le vol, revenir au BAV. Ok. T'as-tu veux qu'on fasse du Babel Donut ce soir euh, Éventuellement. Qu'il n'y a pas de truc à... Ni regarder, ni à modérer. Jamais tu es partant, pourquoi pas. Tac. Je te laisse réfléchir à la question. 21h ouais bah ouais allez 21h ça me va ça me va ça me va du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là pour euh... je vais m'arrêter là pour euh... aujourd'hui sur KSP parce que je vais aller manger vite fait quand même et donc euh, on se retrouvera à 21h pour faire du Satisfactory en construction verticale avec Edendhal en multi-twitch. Ok, bon ma bah disquette, le là, j'ai plus trop d'inspiration, il va falloir que j'attende d'avoir un, un peu mieux de... un petit peu plus d'inspi, quoi. Oh, on va laisser l'image la, de fin, quand même, sur euh, la belle son de Cassini. Cassini, Cassini, voilà. Ça va être une grosse sonde. Vraiment très très grosse. Bon, et eh ben, en tout cas, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous... cliquer sur le bouton d'abonnement pour euh, avoir les... les notifs quand je referai du jeu. Euh, et puis voilà, à hein, ce il faut préciser ça, donc euh, voilà, merci d'avoir suivi, et donc à la prochaine, à bientôt.